Youtube T'as déjà vu 500 subs tomber en une game Et malgré ça, le streamer arrive à sortir 30 kills C'est vraiment que c'est le meilleur joueur au monde Like, commente, abonne-toi <musique> Voilà comment on bute trois personnes au spawn chat. Euh, les modérateurs ça vous dit qu'on fasse le truc ensemble après ce game Ce rat T'es mal à taille du rat les gars Léa, juste, vous êtes prêts Ratez combien de temps je peux courir avec. C'est ouf ou pas Le lien, c'est chaîne. En fait, faites pour la station. Un... Euh. Quoi Oh. En fait, vous devez juste faire euh, pour la session VPN et cliquer, et cliquer sur le lien. Il faut des clics, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, etc. Mais... Euh, vous devez cliquer. Vous avez vu le bruit qu'il a fait Ça doit être l'enfer quand tu te fais tirer dessus par ça en vrai. quand c'est fait chat vous écrivez donne sur le... donne quand vous avez cliqué objectif les gars avoir 2000 clics que ça clique merci beaucoup à, ceux, à tous ceux qui jouent le jeu etc merci chat On sait que ça se tente ça, ce move oh, No way. Non mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Vraiment les gars, elle est... Merci beaucoup chat. Merci beaucoup. Les gars, ça se voit qu'il y a du hack là ou pas Salut shorty, je fais ce que tu fais. C'est pas mon niveau frérot What <rire> Crypto Plus, gros. Les gars, regardez ma vitesse, hein. Plus, merci pour les 25 sub-gifts Ainsi que les 50 sub-gifts C'est énorme C'est juste énorme, merci énormément poulet Merci beaucoup Bébé, régalade ça oh my God, Mais what Mais what What Crypto Plus Crypto Les gars, il vient d'envoyer 125 subs. Il vient d'envoyer 125 subs en 3 minutes. Il a parlé chat Il est français Crypto Plus Quoi ce bordel Il parle pas gros, il parle en sub le mec C'est un langage Qui me plaît mais What What Bah merci énormément gros. Là les gars J'ai 16 kills niveau 42, je vous rentre une 30 kills C'est honnête Il est français chaud Ok bon déjà c'est bien Tu vois Mais waouh Mec t'es en train de fêter la montée du BTC Merci beaucoup, encore une fois. LOL. Demande de reconnaissance de la zone. Je veux tout savoir. Tu te fous de ma gueule, gros. Dealer, en fait. Non mais il a hack twitch. <rire> Chat s'il vous plaît. Envoyer... Envoyer un mur de WhatsApp. What's What's Pour Monsieur Crypto qui vient d'envoyer plus de 200 subs. On va... On va choper ce mec là les gars en premier. Peut-être le mec à gauche. Non d'abord ce mec là, plus le mec à gauche. Ouais vas-y. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Mais mec T'as fait un... What the fuck C'est un braqueur, gros. Je crois que c'est... On a dépassé... Si on a dépassé les trois, les 3... Si on a dépassé les 300 sub-gifts... Les 350 même. On a dépassé le, le record de Patou. Patou on avait envoyé 350 en une journée. C'était mon, mon record absolu. Merde il s'échappe. Il vient de magnifiquement tanker... Euh... Tu vas mourir, gros. I got ball, man. Merci énormément, mec. Il parle quasiment pas, juste il ralasse de ouf. J'ai vu que le BTC avait monté et tout, mais c'est pas une raison pour euh, pour faire croquer des mecs ou partager à ce point. Donc, euh, merci énormément de ta générosité, man. C'est la meilleure arme du jeu, les gars, que je, je me suis faite. Hein. C'est la meilleure arme du jeu que je me suis faite. Hein. Michmich, toi qui aimes bien avoir un viseur, tu, tu vas pouvoir. Hein. Tu vu comment elle est forte Attends, es... Le gaz On va avoir une... Putain, les gars, il s'est passé n'importe quoi, ce game. J'ai testé une arme que j'ai euh, trouvé incroyable. Et, euh, et en plus de ça, on s'est fait ralasser en sub. On est sur 22 kills, il reste 16 personnes. Il faudrait que je weed mon truc. Propre overlay. Merci, mec. Merci. Ouais Américain. Américain. Oui, l'anglais, béguin, amé, oui, oui, les 375 subs en l'espace de 15 minutes. BBQ man. Merci. Attends. Attends, je suis mort là, mec... Mec, je suis mort pile à la limite. Eh frérot, si c'est pas le destin, ça... Oh Que je sais pas où ils, où ils sont. Je vois des gens morts un peu partout, mais je comprends pas qui a tué écrit. De oh non, mais pas encore, gros. Mais frérot, tu fais un braquage. Proximité. La victoire plus très loin. Chat ça fait quoi d'assister à un braquage Genre genre un vrai braquage On veut l'alerte des 100 <rire> Même l'alerte des 20 elle est très très belle hein. Shadow, Non mais vous faites tous ces Américains Hello. Salut Shorty, qu'est-ce que tu fais Je m'appelle... Ça va Ça va Et Shadow Dodge qui s'y met aussi, qui ma un Qu'est-ce que tu fais Je me détends, en tuant. Les gars On va la gagner cette game. Donc... Dans... En plus ça va aller sur YouTube et tout cette partie. Hein. Regardez, je vais l'empêcher de... Et t'as eu ma, vari... ma variante Mich Écoute le bruit qu'a fait. Non mes frères, c'est pas possible. Non mais les gars, vous vous, vous, vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ça, ça fait sa pub. Ah ouais, mais là c'est pas une pub de voleur, c'est pas c'est pas les c'est pas les, certi les certifiés qui viennent dire coucou sur le chat, alors que tu sais pas qui c'est, etc. Tu vois, c'est pas c'est pas des trucs comme ça. Euh, là c'est autre chose. On est sur, on est sur la calidad. Il voulait faire un waza. Voilà. T'en as envoyé combien du coup T'en as envoyé 500. Waza Que tu fais il a envoyé 500 je peux rentrer la 30. Si je rush et que je vais chercher les derniers, je peux aller chercher la 30. Je préfère crever en essayant... Crypto, déjà est pour toi cette game ma poule Et c'est une 30 kills Oui La 30 Oui La 30 kills avec une méta d'attaque les gars Ah les gars vous me direz si vous envoyez beaucoup des 30 kills Sans le respawn etc Ouais c'est proche de Ricardo. Eh, Vamos, Ricardo, Ricardo, tú estás? eres un retardo, Ricardo! <risa> What's up? What's, up? What's, up? What's, up? <risa> What's up? <risa>